Bonjour Alors maintenant que vous avez bien compris comment euh, le programme de français est calculé en quelque sorte sur deux années et que vous avez compris ce sur quoi il porte en première, on va essayer de regarder ce qui vous attend exactement pour l'épreuve. Donc l'épreuve, on va commencer par l'écrit. Donc c'est cette première vidéo. Dans l'épreuve écrite, vous allez devoir euh, travailler pendant 4 heures. 4 heures c'est long. C'est très long et il faut bien entendu s'y préparer, s'y entraîner aussi. Vous n'êtes pas forcément entraîné à écrire 4 heures d'affilée sur une table, euh, à séquencer votre temps, etc., etc. Donc il faudra bien profiter des, des bacs blancs pour le faire, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est aussi un entraînement de tous les jours. Le coefficient est de 5. Voilà, bon. Alors vous allez avoir un choix à faire. Soit vous prenez un commentaire, soit vous prenez une dissertation. C'est l'un ou l'autre. On n'a pas le choix. Je veux dire, euh, à l'intérieur de, de, de ce choix, euh, il n'y en a qu'un à faire, hein, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a euh, pour le commentaire Vous allez tomber sur un texte littéraire qui est en fait l'un des textes qui correspond aux objets d'étude que nous avons abordés dans le chapitre précédent. Donc forcément, c'est un texte que vous ne connaissez pas, qui n'est pas dans la liste des textes qu'on a travaillé pendant toute l'année. C'est un texte qu'on peut tirer comme ça de n'importe où. On sort de son chapeau, par exemple, un poème entre le XVIe et... Non, alors pour la poésie, c'est du XIXe au XXIe siècle. Alors on peut très bien sortir comme ça un texte du répertoire, par exemple, je ne sais pas, un texte d'Henri Michaud du XXe siècle. Voilà, et ce texte-là, vous ne l'avez jamais vu en classe. Donc il faut bien entendu avoir une bonne connaissance de l'objet d'étude Ici, ce serait la poésie, il faut avoir bien compris comment ça fonctionne et il faut bien entendu avoir préparé un certain nombre de fiches pendant l'année et avoir des notions très claires sur ce que c'est que la poésie dans cette période de temps. Donc ces objets d'étude donnent un cadre pour le choix des textes, donc il faut être bien attentif aux dates que je vous ai annoncées dans le précédent chapitre. Ce qui est très important, c'est de faire une interprétation personnelle du texte, il n'y a pas de grille de lecture qu'on applique et, et, et qui est toujours la même. On est supposé proposer une interprétation du texte. Il n'y a pas de correction type. Donc il faut vraiment apprendre en fait à construire une interprétation d'un texte. Ça c'est souvent très difficile pour les candidats qui ont l'impression qu'il y a quelque chose à dire sur le texte, qu'il y a une correction quelque part que le prof euh, a préparée, mais non. Euh, c'est un petit peu comme un tableau, si vous voulez, on ne peut pas dire tous la même chose sur le même, sur le même tableau. Et donc là, il faut être conscient que votre capacité à construire votre propre interprétation est fondamentale. Bien entendu, votre devoir est organisé, écrit en français, etc. etc. Quand il est euh, justifié par des analyses très précises, c'est-à-dire que vous devez apprendre toute l'année à prendre des appuis dans un texte, à citer, à intégrer des morceaux de texte, et ça, ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y en a qui ne savent pas citer, par exemple. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut vraiment savoir faire, qui normalement est préparé en seconde, mais on sait très bien qu'à l'entrée en première, il y en a encore qui ne savent pas le faire et donc il faut s'entraîner là-dessus. Passons à la dissertation. Alors la dissertation, là où il est un petit peu compliqué, c'est que comme vous l'avez vu, dans le, dans le programme, il y avait euh, il y avait différents parcours, donc comme il y avait des œuvres pour chacun des parcours, eh bien, il va falloir prendre le bon sujet, celui qui correspond exactement à l'œuvre que vous avez abordé, si par exemple euh, pour le roman vous avez travaillé sur la princesse de Clèves et bien, bien entendu il faut prendre le sujet qui porte sur la princesse de Clèves et pas celui qui porterait sur un autre roman qui a, qui, a été vu dans, qui a été proposé à tous les élèves de France et de Navarre, oui sauf que vous, vous choisissez votre sujet qui correspond à l'œuvre étudiée pendant l'année. Là aussi on attend une réflexion personnelle, bon ça me paraît à peu près évident et des appuis en priorité sur l'œuvre. Vous pouvez aussi intégrer les textes que vous avez étudiés pendant l'année et vous pouvez aussi bien sûr vous appuyer sur votre culture personnelle. C'est toujours ça, c'est toujours valorisé. Mais ce qui est vraiment requis et ce qui est indispensable, c'est votre connaissance très approfondie de l'œuvre et c'est sur l'œuvre en priorité que vous allez devoir développer tous les exemples de votre dissertation. Voilà, ça c'est pour l'écrit. Alors je vous propose de passer immédiatement un petit test pour voir si vous avez retenu l'essentiel de cette petite démonstration. Et on fera ensuite, dans un deuxième temps, l'épreuve orale pour voir si là aussi vous avez compris l'essentiel. À bientôt.